Bonjour. Le secret maçonnique. Il existe une discrétion maçonnique, mais de secret maçonnique, il n'en existe aucun. Casanova écrivait à ce sujet Je cite Ceux qui se déterminent à se faire recevoir maçon pour parvenir à savoir le secret peuvent se tromper, car il leur peut arriver de vivre 50 ans maître maçon sans jamais parvenir à pénétrer le secret de cette confrérie. Le secret maçonnique est inviolable par sa nature, puisque le maçon qui le sait, ne le sait que pour l'avoir deviné. Il ne l'a appris de personne. Il l'a découvert à force d'aller en loge, d'observer, de raisonner et de déduire. Lorsqu'il est pas venu, il se garde bien de faire part de sa découverte à qui que ce soit, fût-ce son meilleur ami maçon, puisque s'il n'a pas eu le temps, de, le talent de le pénétrer, il n'aura pas non plus celui d'en tirer parti en l'apprenant oralement. Ce secret sera donc Toujours secret. Ce que certains profanes et francs-maçons peuvent considérer comme un secret maçonnique n'est en fin de compte que le fruit d'un dur labeur. Il n'existe aucun secret. Il n'existe aucune clé qui ouvrirait la porte d'un passage qui raccourcirait le chemin à parcourir. Il n'existe aucune occultation, aucun sésame qui accélérerait notre progression sur le chemin initiatique. Cette notion de secret est alimentée par le fantasme profane. Mais pas seulement. Certains francs-maçons l'entretiennent implicitement. Lorsqu'un profond pose une question et que nous lui répondons que nous ne pouvons y souscrire, bien souvent, c'est que nous sommes dans l'incapacité d'y répondre. Et quand bien même nous le puissions, un grand nombre d'entre nous s'abstiennent, laissant supposer ainsi qu'ils détiennent des informations que l'interlocuteur n'a pas qualité à connaître. C'est totalement absurde. D'autant qu'en général, ces questionnements ne sont que banalités. De la même manière, lorsqu'un apprenti ou un compagnon pose une question à un maître, la réponse qui se voit opposée est « cherche et tu trouveras ».« Lorsque tu seras maître, tu comprendras ». Ces réponses, qui semblent enfreindre une très grande sagesse, ne masquent en réalité qu'une ignorance que la personne interrogée ne peut que vouloir à tout prix dissimuler. Pour oh, toutes ces sœurs et frères, la partie est jouée a l'instar de René Guénon, ils ont les, brûlé les étapes et sont aujourd'hui plus ignorants que jamais. On pourrait considérer que le bon sens veuille qu'ils reboussent ce chemin afin qu'ils empruntent une nouvelle voie. Mais non, ils persistent. Ils sont à l'image d'un prisonnier qui, après avoir pugé une longue peine, refuse de sortir et préfère rester en prison. Car dans celle-ci, il est devenu un caïd et que dehors, il n'est rien. Cela ne doit pas trouver l'apprenti, car cette situation a tout de même des vertus. Elle oblige à chercher par soi-même. Tout repose sur notre propre travail et notre propre détermination à trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Sur le chemin initiatique, le seul qui ait raison, c'est nous, jusqu'à preuve du contraire. Cependant, si on, rêve, on relève une erreur dans notre raisonnement, et comme on nous le démontre, on doit pouvoir délaisser à la seconde même la construction que nous étions en train d'édifier afin de repartir à zéro, à la lumière de ce nouvel indice. Si nous ne pouvons pas remettre en question à l'instant T le travail réalisé suite à une nouvelle découverte, c'est que nous sommes prisonniers de ce que nous élaborons. Et en fin de compte, ce ne sont que les murs d'une prison qu'on élève. Plus la construction est importante, plus il est dur de l'abandonner, car la somme des efforts a pour certains plus de valeur que le résultat lui-même. Ils savent que s'ils retirent une seule brique qui leur semble mal passée, c'est tout l'édifice qui s'effondre. La construction nécessite du bon sens. On ne peut vouloir poser le toit si les murs ne sont pas correctement achevés. C'est pour cela que la franc-maçonnerie honore le travail. Parce que l'on doit sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier, remettre sans cesse à l'épreuve les certitudes que l'on a forgées, afin que la construction que l'on élabore soit cohérente. Le secret maçonnique n'existe pas. Aussi, ne perdons pas de temps à le chercher dans les livres d'histoire. Aucun historien franc-maçon ne le détient, pas même la tradition à laquelle certains se réfèrent. Pour l'ignorant, tout est secret, même l'art de cuire faire un œuf. Ce que certains appellent le secret maçonnique n'est en fait que le fruit d'un travail, d'une pugnacité, d'une persévérance, d'une perspicacité. Ce fruit est par nature inaccessible, à ceux qui se contentent d'épeler, car ils n'ont jamais fourni le travail qui aurait pu leur permettre d'apprendre à écrire et à lire. Le secret maçonnique n'a d'existence que pour celui qui n'a pas réussi à pénétrer le sens des symboles et qui confond ainsi ignorance et secret.